Bienvenue sur une autre vidéo de YouTube, au cours de cette vidéo nous parlerons des jeux HTML, un langage HTML avec son javascript, ça c'est un jeu de puissance 4 qui permet à chaque utilisateur de pouvoir initialiser son jeu et créer son jeu avec une notion de plus prudent et avec son avec un langage HTML, nous pouvons effectuer des tâches plus effectuées et pouvoir faire des, des scripts plus développés et aujourd'hui au cours de cette vidéo, nous parlerons juste sur le thème de, du JavaScript et du HTML et aujourd'hui, j'appelle une population qui ne connaisse pas déjà faire un langage HTML, de pouvoir le créer aujourd'hui pour avoir une correspondance et un labyrinthe plus déterminé et avoir un collage de boutons et exprimer sa gratuité s'exprimer euh, son talent grâce à du html et du css euh, aujourd'hui nous partons directement sur sa ligne de côte et euh, aujourd'hui ça s'exprime à d'autres type html qui effectue le nom du, euh, du de la page qui s'exprime en html et vous mettez son html nommé par des mecs HTML", qui est un document de type html et vous mettez son html qui est son déterminant et vous mettez le idem et vous mettez son préfixe qui est son lien et vous mettez son article qui est toujours son lien et ce lien détermine déterminé la la, déterminé la fonction du jeu et vous n'oubliez pas de mettre sa date de création et son jeu création si vous le voulez et euh, vous mettez euh, son extension euh, son extension euh, word, son extension ouais, du du word, et euh, vous n'oubliez pas des que son métanime qui est euh, le nom du vieux sport et vous ne mettez pas vous n'oubliez pas des mecs infi euh, aujourd'hui euh, nous parlons de tic. Aujourd'hui, j'ai mis un tic pour euh, notre faute, mais euh, c'est un jeu de puissance 4 et euh, ce jure réel est un style chip qui permet euh, à mettre un script euh, avec euh, cette euh, fonction. Et euh, dès que vous l'avez fait, vous mettez le ligne le euh, qui exprime au CSS et euh, au JavaScript et euh, qui a une fonction ménage de Google et euh, qui a Windows data euh, qui s'exprime directement à Windows et dès que vous l'avez fait, vous mettez un script et vous fermez le hide et vous dites que euh, cette partie là est finie et que cette partie là est finie, excusez moi du déplacement que cette partie là est finie et euh, vous mettez euh, du body euh, après un body, euh, vous mettez le pour dire que cette fonction vient encore de commencer et ce Aiden prend maintenant sa conjugaison pour dire qu'il serait conjugué et vous mettez son direct et vous mettez sa classe et après sa classe vous mettez son navigateur qui s'exprime directement au navigateur par exemple code exemple et vous mettez sa classe des variables et son bouton et vous mettez son navigateur du test et vous n'oubliez pas de fermer avec son span pour que son navigateur icône s'arrête ici et euh, vous n'oubliez pas d'aimer un bouton et sa classe de euh, pour la face et euh, avec plusieurs euh, correspondants vous euh, vous, euh, vous renoncez à, et vous mettez ses actions et ses actions qui s'expriment euh, avec euh, le navigateur et vous mettez son petit peu et son aïden euh, qui, est, qui est un plus euh, plus déterminé et vous mettez sa valeur sa valeur euh, qui euh, euh, est euh, c'est réel et euh, de vous mettez sa classe qui est un groupe euh, de input et euh, vous mettez euh, son investissement et sa classe encore qui est un groupe représenté du test et, et, et des recherches et euh, vous n'oubliez pas mettre euh, son output sèche et euh, son autocomplet et euh, vous euh, vous fermez euh, son, sa division et vous fermez son forme et que vous l'avez ouvert euh, sur une partie et vous n'oubliez pas de fermer son navigateur et son livre et euh, vous n'oubliez pas de fermer son item fermer aussi le item pour dire euh, que ici ça s'arrête ici et vous continuez directement avec un script euh, avec le script et euh, vous aurez un script euh, de vous mettez euh, son événement, son error, sa catégorie et euh, vous n'oubliez pas de mettre aussi des failles comme error et euh, vous mettez son script après euh, plusieurs euh, plusieurs gratitudes de correspondance vous pouvez faire euh, sur le thème de BR et euh, n'oubliez pas de mettre euh, indirectement euh, du thème euh, faire euh, des euh, classe contenant des, des divisions et vous que vous avez euh, mis un document euh, du type vous fermez son art euh, ici qui a été ouvert euh, ici euh, sur qui a été ouvert plutôt ici euh, sur ce type pour dire c'est un historique de javascript et euh, vous mettez sur primaire et euh, vous mettez back si euh, vous voulez rentrer euh, pour dire commencer vous me fermez ici euh, et vous continuez avec, euh, avec, euh, à fermer toujours vos division que vous l'avez ouvert ici euh, pour exprimer votre classe et euh, vous le fermez trois fois car vous l'avez ouvert euh, trois fois et n'oubliez pas, euh, euh, euh, et, euh, pas de vérifier cette erreur et n'oubliez pas de rentrer plusieurs fois pour vérifier cette vidéo et le regarder plusieurs fois pour pouvoir créer le vôtre et euh, plutôt améliorer car ça c'est un jeu simplifié. Euh, ce jeu que j'ai créé est euh, raté euh, un jour euh, euh, plus déterminé et, et, et donc je l'ai fait en avec euh, il est fait en anglais et à là bas il est plus euh, structurés avec euh, sens c'est le plus amélioré si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner euh, de cliquer sur la cloche de notification pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et euh, restez jusqu'à la fin et regardez bien cette vidéo et euh, n'oubliez pas de rentrer derrière euh, si vous n'avez pas vu un recours et euh, ne vous et euh, n'hésitez pas à regarder plusieurs fois et c'est euh, si, euh, quelque chose vous est échappé euh, au coup des ces vidéos, n'oubliez pas de, de, de, de m'envoyer des commentaires pour suggérer ce qui vous menace sur, sur cette vidéo, merci de le regarder et continuer à me féliciter car j'évolue de jour en jour et je suis sûr qu'un jour je vais prendre le dessus grâce à vous et c'est comme ça que un youtubeur doit faire, il doit évoluer du coup du jour et euh, c'est grâce à vous et vos travail et mon travail qui me quand à atteindre mon but et merci.